Salut les propriétaires qui doivent vendre leurs biens immobiliers dans les semaines qui viennent. Dans cette vidéo, je vais vous parler des trois avantages d'anticiper votre vente. On voit ça tout de suite. Pourquoi devez-vous anticiper votre vente Parce qu'il y a déjà un objectif lorsqu'on euh, prépare sa vente. C'est qu'on va pouvoir prendre le temps de réfléchir aux actions. Que nous allons mettre en place pour atteindre notre objectif si vous, vous jetez tout de suite comme ça euh, si je puis dire dans les mains dans le cambouis sans savoir ce que vous faites évidemment votre vente elle va durer des mois voire des années si en plus votre bien euh, malheureusement présente des points de friction ou son environnement présente des points de friction donc le premier avantage d'anticiper sa vente c'est de pouvoir y réfléchir et donc de pouvoir y voir clair. Savoir quel plan je vais mettre en place pour le vendre, quelles sont les actions, pour euh, ne pas perdre mon temps avec peut-être des actions qui seront inefficaces. Je regarde ce qui marche, je, je me renseigne, je fais en sorte peut-être de suivre euh, des accompagnements vidéo de personnes qui ont réussi à vendre leur bien immobilier, en tout cas, je me prépare. Donc anticiper sa vente, c'est le premier point que je vous conseille. Euh, de, de faire parce que ce premier avantage va vous permettre de vous donner toutes les chances de pouvoir euh, vendre vraiment et je vous le souhaite dans les 31 jours qui suivent pour moi anticiper sa vente également ça va vous permettre ça c'est le deuxième avantage d'y voir clair qu'est ce que ça signifie d'y voir clair y voir clair c'est lorsqu'on anticipe Évidemment, on prépare euh, sa vente, on met un plan en place avec les actions qu'on va mener. Mais également, ça nous permet de savoir ce qui va se passer. Alors, on n'est pas sûr à 100% de ce qui va se passer, mais le fait, premièrement, de l'avoir écrit et d'y avoir réfléchi, on connaît le chemin et donc on le fait plus facilement. Et on va être du coup, du coup plus efficace, parce que le fait d'anticiper nous permet d'être préparé à ce qui vient. Et ne pas subir... Mais justement gérer les, euh, les, les, les jours les semaines qui vont arriver et qui vont nous permettre de vendre notre bien immobilier donc ça c'est le c'est le deuxième avantage d'anticiper sa vente et le troisième avantage d'anticiper sa vente c'est que vous êtes toujours dans l'idée euh, que votre vente elle va se faire rapidement mais vu que vous n'avez pas fait les deux étapes précédentes que je viens de vous citer, eh bien, vous rentrez dans un état d'esprit négatif parce qu'évidemment, vous n'obtenez pas les résultats de vos attentes. Et donc, l'avantage d'anticiper sa vente, c'est que vous n'allez pas procrastiner, c'est-à-dire vous n'allez pas rester simplement avec une annonce au milieu de la jungle des, euh, des annonces immobilières, et vous allez avoir un plan concret, vous allez avoir, euh, si je puis dire, la stratégie qu'il faut pour vous assurer de pouvoir vendre rapidement. Et le troisième avantage, c'est ça, c'est d'être dans un, ce qu'on appelle un mindset positif, d'être dans cette situation de... d'être souriant parce qu'on sait que les choses vont se faire. Pourquoi Parce qu'on y a réfléchi, parce qu'on les a écrits, parce qu'on euh, est prêt à y aller, on est préparé, on a anticipé, et on ne va pas subir. Donc, troisième avantage, c'est vraiment ce mindset positif, que vos contacts vont ressentir lorsque vous les aurez au téléphone ou quand ils vont vous voir lors des visites. Vous serez dans cette euh, dynamique qui fait que les gens qui entreprennent, parce que vendre son bien immobilier, moi je le mets, je le mets au même niveau que euh, lancer un produit sur un marché, c'est au même titre que vous aviez une, une entreprise virtuelle, si vous appelez monsieur Durand, c'est l'entreprise Durand Immobilier qui va vendre son bien immobilier personnellement. Mais vous devez être dans cet état d'esprit d'anticiper de, cette vente au même titre qu'une entreprise va anticiper le lancement de son bien, de, de son produit sur le marché. Vous c'est un bien immobilier, eux c'est un, un produit lambda, hein, mais jamais ils vont lancer le produit comme ça sur le marché sans s'être préparé, sans avoir anticipé ce lancement. Donc c'est ça le troisième avantage. Si vous comprenez bien ce que je viens de dire aujourd'hui, vous allez donc comprendre pourquoi votre vente eh bien, ne se réalise pas C'est un échec depuis des mois, voire des années. Parce que vous ne l'avez pas anticipé, parce que vous n'y avez pas réfléchi en amont, parce que vous ne l'avez pas écrit, parce que vous n'avez pas le mindset nécessaire aujourd'hui pour maintenant reprendre les choses en main, alors que c'est tout à fait possible d'inverser la vapeur en, en, en suivant ces conseils qui sont simples et qui vont vous permettre de pouvoir vendre dans les semaines qui viennent et je vous souhaite de pouvoir le vendre en 31 jours. En tout cas, soyez des propriétaires motivés, stratégiques et qui vont réussir à pouvoir vendre leurs biens immobiliers dans les semaines qui viennent. A très vite.